Voir maintenant comment créer des coupons de réduction, des groupons promos à insérer euh, que les clients pourront insérer euh, dans votre boutique pour avoir des remises. Pour cela, j'ai cliqué sur catalogue, puis euh, sur promotion, et je clique sur Ajouter une règle. Promo de Noël, par exemple. Je saisis une description éventuellement. On met un code, n'importe lequel, pour que les qui sont générés. On, peut le, on peut le mettre en avant. Et on enregistre. On peut éventuellement rajouter des conditions. Les conditions par rapport à des montants, par rapport à des quantités. Et on peut faire des restrictions.